Damien tu es le maire qui a eu le courage de refuser l'inacceptable en, en hiver 2016. Refoulé à la frontière. 15, en hiver 2015. Refoulé à la frontière, des hommes, des femmes et des enfants errent dans le froid et la boue, en détresse, dans des conditions d'hygiène déplorables, sans nul endroit sûr où dormir et abandonnés par l'État. Avec le soutien des ONG, dont Médecins sans frontières, et malgré l'opposition initiale du préfet. La ville crée le premier camp français aux normes du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Rien ne sera simple et le camp sera détruit par un incendie. Mais un acte d'humanité a été posé qui laissera une trace durable. Avec de la volonté politique, un accueil digne est possible, même là où les circonstances s'y prêtent le moins. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment et pourquoi vous avez mis en place l'accueil que l'État refusait Tu nous en as parlé un tout petit peu tout à l'heure. Et quelle est la situation aujourd'hui alors, alors on est effectivement à 30 km de Calais. donc on a chez nous euh, des, des personnes qui arrivent euh, de partout et qui veulent passer en Angleterre, c'est leur, euh, leur souhait, euh, ils ne veulent pas du tout essayer de s'intégrer ou de demander quand ils arrivent de faire une demande d'asile en France, ce n'est pas du tout dans leur parcours. Et, euh, et on en a ce qui, qui arrive sur le territoire de la commune depuis 2004, ce n'est pas récent. 2004, c'est temps c'est deux ans après la fermeture de Sangatte et pourquoi ils sont sur ma ville parce que j'ai l'autoroute qui passe, qui va à Calais qui passe dans ma ville et en plus j'ai une station service euh, sur ma commune le long de cette autoroute et, et les gars étaient sur un, donc, euh, ils étaient à 200 mètres à vol d'oiseau dans une clairière euh, dans, une, dans, un lieu, enfin, dans, dans une zone qui fait 20 hectares qui était une zone sur laquelle on a un projet d'écoquartier derrière et comme il n'y avait rien ben, ils se sont installés dès 2004 dans, cette, dans, cette, dans une clairière sur ce terrain, et la nuit, ils montaient dans les camions et ils passaient en le Et ils restaient à peine 24 heures, hein. ça passait allègrement euh, par les camions. Et des associations, parce que tu as souligné les ONG qui, qui nous ont aidés, mais il y a des associations qui ont fait un travail qui font un travail extraordinaire depuis donc, 15 ans maintenant, depuis 2004, on est en 2019, euh, 15 ans, c'est Emmaüs, c'est Salam, c'est d'autres associations... C'est aussi médecin du monde euh, qui est là depuis euh, qui est là depuis le début. Et donc ils sont tout de suite allés voir ces personnes pour voir si elles avaient besoin de vêtements, si elles avaient eu à manger, euh, choses comme ça. Mais vraiment comme ça passait tous les jours, c'est pas un gros euh, un gros travail. Euh, 2008, donc les choses étaient en place et puis euh, on était en contact depuis le début, on euh, on a travaillé tout de suite ensemble, l'association. et. Tout. Et en 2008, euh, on a eu un hiver rigoureux, il a fait moins 15 degrés. Et pour la première fois, on, avait, on voyait des femmes et des enfants. Et des enfants arriver sur ce terrain. Et euh, les assos m'appellent, c'était juste pendant entre Noël et Nouvel An, les associations m'appellent en disant Damien, il faut faire quelque chose, euh, sinon on va avoir quelqu'un qui va mourir de froid avec ces enfants qui sont là. Donc moi j'appelle les services immédiatement, je leur dis vous mettez une tente chauffée sur le terrain où ils sont pour qu'ils qu puissent être à l'abri et au chaud dans, dans cette tente-là. Et on a passé, alors là. J'ai reçu euh, sur le lendemain le premier courrier du sous-préfet de Dunkerque euh, qui me dit que, que j'étais inconscient, qu'il euh, y aurait des problèmes d'insécurité, parce que derrière tout ça, il y avait des passeurs, et que comme c'est un terrain communal, il me débrouiller avec, avec l'insécurité, et, et que j'en plus, ils allaient maintenant arriver par milliers parce que j'allais faire un appel d'air. Le fameux appel d'air. Qu'on me sort toujours aujourd'hui, 15 ans après. Euh, voilà. Tant pis, on continue, on le fait, et il n'y a jamais eu de problème. D'ailleurs, je n'ai pas eu besoin d'intervention ou de quoi que ce soit, même 15 ans après. C'est vrai qu'il y a des passeurs, et on en reparlera tout à l'heure. Donc 2008, ça se met en septembre. 2009, je mets deux tentes, une pour les femmes, une pour les hommes, et puis le troisième pour des communautés qui avaient un peu le mal à vivre ensemble. Et puis, euh, année après année, avec, euh, avec les associations, les ONG, avec, euh, avec Médecins du Monde, on met euh, des toilettes sèches, on met euh, un point d'eau sur le terrain, et les assos euh, prenaient dans des camionnettes des, des gens pour aller prendre une douche quand ils restaient euh, plus de 24 heures ou 48 heures sur le, sur le terrain. Mais ça durait euh, pas plus longtemps que ça. Les associations, à cette époque-là, euh, pouvaient être passibles d'élite de, de, solidarité. Je vous rappelle... C'était limite, mais comme du coup le maire était d'accord avec les assos, ils s'étaient organisés, ils n'ont jamais été inquiétés, et ça a été porteur de tout ça. Et puis ça continue jusqu'en 2015, le nombre oscillait de 10 à 60. Il y a des fois, ils étaient 60, et le lendemain, ils étaient 20, le surlendemain, ils étaient 10, et puis on repartait à 40. Voilà. C'était très fluctuant, et ça restait peu de temps. Et à l'été 2015... Euh, je pars, ils étaient une cinquantaine au mois de, de, de juillet, là, de la troisième semaine de juillet, et je rentre le 15 août, là, les assauts demandent de nous de, de voir d'urgence, ils étaient 190 sur le terrain. C'était en plein conflit syrien, donc c'était beaucoup de Syriens qui arrivaient, euh, qui arrivaient sur le territoire pour aller en Angleterre. Et donc là, 150, les assauts nous, on ne peut plus, euh, on n'a pas capacité à faire, à faire de la nourriture pour 150, à, on n'a pas la logistique pour les logements, euh, et puis euh, les maîtres euh, aller les conduire pour les douches, maintenant, c'est pas possible. Et les toilettes sèches pour 150, ça va pas. Donc il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on travaille. Donc OK, euh, on commence à se mettre autour de la table. Moi, tout de suite, je demande à mes services de commander des translocaux sanitaires, avec des douches et des translocaux avec des euh, toilettes. Et c'est là qu'on voit le côté euh, horrible de ce qui se passe. C'est qu'on les installe sur le terrain le matin, et le soir, les passeurs les avaient fermés à clé, facturés 5 euros la nuit parce que c'est ça la réalité, c'est qu'il y a un vrai trafic qui s'organise, et il ne faut pas le nier, enfin, moi je ne l'ai jamais caché, et, et parce qu'on ne peut pas dire, oui Damien, TPA, es, euh, voilà, es tu es dans des tout, non, c'est vrai, il y a le problème des passeurs, mais le passeur il n'est pas là parce qu'on parce qu organise un accueil, le passeur il est là parce qu'on met des frontières, des barbelés, des gardes, des gardes frontières derrière, et que en tout temps, euh, en tout temps et, et encore récemment, euh, durant la seconde guerre mondiale, les juifs pour fuir en l'Allemagne, eh ben, ils ont utiliser les services de passeurs pour contourner les frontières et pour pouvoir sauver leur peau et pour venir se réfugier dans un certain endroit, donc chez nous. C'était vrai aussi pour les gens qui fuyaient le en, en, en Italie et pour traverser les Alpes et c'était vrai en Espagne pour fuir Franco et venir se réfugier chez nous en France. Et à chaque fois que vous mettez des frontières bien gardées, bah vous avez des passeurs, des réseaux de passeurs qui se créent. Alors il y a des passeurs plus humanistes qui le font bénévolement, comme on l'a vu pendant la guerre pour sauver des familles uniquement et puis il y en a pour lesquels ça devient un, Quelque chose d'une activité extrêmement lucrative. C'est aujourd'hui le troisième trafic. Dans, après les armes et la drogue, c'est le trafic d'êtres humains et, et par, le, par les passeurs. Et donc c'est vrai que c'est une réalité, mais, mais ce n'est pas la responsabilité, elle n'est pas, et, et je me bats sans arrêt, et avec le gouvernement et avec le préfet, pour dire mais ce n'est pas, pas moi qui organise le, les passeurs. C'est les politiques françaises et européennes qui organisent ces, ces réseaux et qui mettent en place ces réseaux de passeurs derrière. Donc, euh, ils sont là, ça veut dire que c'est une constante dans notre, dans notre pensée pour dire comment on prépare les choses par la suite. Donc là, je commence à alerter, 190 le sous-préfet, bon, le pauvre, il était complètement débordé, je passe au préfet, qui n'était pas beaucoup mieux, et donc au ministre de l'Intérieur, pas de réponse, le premier ministre, toujours pas de réponse, j'ai fait trois courriers recommandés, mais jamais répondu, c'était Emmanuel Valls, le président de la République qui me dit, euh, j'en parle au ministre de l'Intérieur. Et euh, je suis reçu, on est reçu avec des élus de l'agglomération euh, le 30 septembre, avec, euh, par le père de Caseneuve à l'époque, et euh, il m'annonce qu'ils sont plus 190, c'était le 30 septembre, c'était 545, vous voyez le rythme auquel, euh, auquel ça arrivait. Et il dit, euh, bah ouais, euh, je vais envoyer des forces de l'ordre, et vos frais seront pris en charge, et on va essayer de, de limiter les choses. Et puis c'est vrai qu'il envoyé des forces de l'ordre, 15 jours après, il y, avait, il y avait plein de gardes mobiles, enfin de, de gendarmes et, de, et de, de policiers qui étaient là, mais ils empêchaient personne d'arriver. Ça faisait un peu de contrôle euh, autour du de, de lieu, mais sans plus. Et puis surtout, le 13 novembre, euh, les attentats de Paris, et tout le monde était reparti, du jour au lendemain, il n'y avait plus, plus un, un policier présent euh, sur, le, sur le terrain. Ça n'a rien empêché cette présence policière, puisque fin novembre, euh, fin octobre, on était... Pardon, fin septembre, on était 545, et fin, novembre, fin octobre, on était 800, fin novembre, 1800, et fin décembre, 2500. Et euh, au fur et à mesure que les jours et les semaines passaient, moi je me disais, qu'est-ce qu'on va faire euh, Le terrain fait 20 hectares, c'est plus grand qu'à Calais, euh, on peut, il peut être 10 000, vraiment, on aurait pu être 10 000. Donc je me dis il faut qu'on qu anticipe, qu'on trouve une solution. Et comme les interpellations de l'État ne, ne, ne donnaient rien, les CAO se mettaient juste en place à ce moment-là. Donc ça commençait à partir, mais il y avait une réponse tellement importante à apporter partout que bon là, à la limite, c'était à peu près géré. Ils étaient sur un camp, il n'y avait pas de problème de sécurité, il y avait plein d'associations qui se manifestaient. C'était un bordel monstre dans la solidarité. C'était génial, la solidarité qu'on a vue. Mais comme rien n'était organisé, il y a des morts, de nourriture qui arrivaient d'Angleterre, ils déversaient sur la chaussée et personne s'en occupait, ils repartaient, il y avait des couvertures, des pulls et tout qui arrivaient en mort, ils déversaient, qui il pleuvent, qui ventent, c'était au milieu de la route, c'était vraiment un boxon immense, tout ce qui arrivait, mais ça se passait Enfin, il n'y avait pas de, de heurts particuliers, il n'y avait, avait pas de problème d'insécurité euh, lié à cette présence-là, si ce n'est un problème humanitaire. Et c'est là que euh, Médecins médecin du monde m'a mis en, en rapport avec Médecins Sans Frontières et qu'on a décidé de construire, de construire ce lieu d'accueil humanitaire aux normes du HDR, tu l'as rappelé. Donc ça veut dire que pour X personnes, vous faites autant de sanitaires, autant de poids d'eau, autant de douches. Et donc on avait, pour 2500 personnes, on avait préparé un terrain en, six zones, en fait où on mettait des blocs de douche, des blocs de sanitaire, sur un kilomètre de long, on s'en faisait, le, le terrain. Et on avait décidé de faire ça sur un, sur un lieu que, qui pouvait recevoir ça le plus rapidement possible, donc sur un, un terrain qui était proche de l'autoroute, encadré d'une autoroute et, de, et des voies ferrées. Ce pas terrible comme lieu, c'est vrai, mais je n'en avais pas d'autres disponibles. Et puis, euh, je n'ai pas demandé à mes élus, les copains, les élus de la Globe, parce y en un qui... Euh, donc euh, je me suis débrouillé tout seul et on, on, voilà, on, a construit ce, on a construit ce lieu, ça nous a coûté 4 millions d'euros. On a mis nous 1,5 million, et demi. la ville de vente et Médecins Sans Frontières a mis 2,5 millions d'investissements parce qu'on a dû construire une route, on a dû mettre de l'éclairage public, de l'assainissement, de, euh, des sanitaires, enfin, bon, tout, ça, tout ça ça coûte beaucoup d'argent. Et... Euh, Et on a fait ces déménagements, pardon. Euh, on a construit ça le, en, en trois mois. Ah oui, euh, juste avant que je décide de faire la construction de ce camp, on allait faire une conférence de presse le 23 décembre. Euh, je reçois un coup de fil la veille du préfet qui me dit, euh, Monsieur le ministre, vous vous voir. Je lui dis, c'est bien, mais demain matin, je fais une conférence de presse pour annoncer l'ouverture. Enfin, quand j'ai décidé de construire un camp, il dit, oui, justement, c'est à ce propos-là, il aimerait bien vous en parler avant de vous l'annoncer quoi que ce soit. Alors, et c'est demain matin. Il m'a dit, dit, oui, il peut vous recevoir demain matin. Je lui ok, je décale la conférence de presse et je viens. Donc je vais effectivement au ministère de l'Intérieur. Je suis bien reçu. Moi, je dois avouer que la Caseneuve, on avoir des désaccords sur le plan du rapport humain en moi. Avec moi, ça a été. Et sur cette sur ce problématique-là, c'était plutôt bien. D'ailleurs, à ce rendez-vous-là, on n'était que quatre. Il y a le préfet, le conseiller immigration du ministre, le ministre et moi. Et donc je lui mets sur la table la carte de la ville, je dis voilà, ils sont là aujourd'hui, et je lui montre des photos de l'état, enfin de, de, de, de, dans quelles conditions de vie étaient ces personnes-là. Et je lui dis mais moi c'est pas possible, je ne laisse pas les gens vivre comme ça. Et je lui dis ministre, vous avez été maire, dans une ville on ne laisse pas les gens vivre comme ça. Donc moi je ne crée pas un camp, je déménage ce qui est là et je le mets là dans des meilleures conditions. Et là le préfet dit « ouais mais regardez monsieur le ministre, il y a la voie ferrée, comme c'est la plus importante garde de triage de France, ils vont bloquer le trafic, ça va paralyser l'économie de l'agglomération, et puis là il y a l'autoroute, ils vont envahir l'autoroute pour monter dans les camions, je dis mais attendez, là où vous étiez, ils à 200 mètres de l'autoroute, ils n'ont jamais bloqué l'autoroute, c'est pas la pratique euh, sur le, la grande ça c'est pas comme à Calais, on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes populations, moi j'ai que des Kurdes, au départ que des Kurdes syriens, et maintenant, ce sont des Kurdes irakiens, des Kurdes iraniens. C'est parce que c'est un réseau kurde qui organise ça depuis le Kurdistan jusqu'à jusqu Grande-Bretagne. Euh, la réalité est, est comme ça. Et euh, le ministre dit euh, il, il dit intime l'ordre qu'on préfère en disant bah, vous allez travailler avec le maire pour rendre le dégagement possible. Et je demande on peut faire un communiqué et on a fait communiquer avec son conseiller, j'étais dans le train pour retour et on a échangé pour les termes du communiqué et euh, voilà, pour moi c'était acté. Alors euh, le préfet des, mes services, je ne euh, les remercierai jamais assez et, et leur rendre hommage parce qu'ils ont été impliqués de manière extraordinaire, ils ont bossé pendant les vacances euh, puisqu'on était le 23 décembre et le 11 janvier euh, on avait un plan, le préfet euh, m'envoie un mail en me disant on a bien pris note de tout ce que vous allez mettre en œuvre pour éviter les problèmes sur l'autoroute, le machin, parce que j'allais mettre un grillage, j'allais mettre un mur anti-bruit, etc., etc. Les pompiers, il y avait une, une voie centrale avec une aire de retournement, il y avait des, des bouches d'incendie partout sur le camp. Bref, on a répondu à toutes les injonctions de tous les organismes et dit euh, on n'est toujours pas d'accord pour que vous construisez le camp, mais on vous ne enfin, vous empêchera pas de le faire. Ça, c'est l'État dans toute sa splendeur. On est au courant mais on ne sait rien. Donc on fait, on rentre, on commence à construire, et on prévoit le déménagement sur trois jours, 9, 10, 11 mars 2016. Euh, on a préparé, les, les, avec les associations, on a préparé ces chercheurs de refuge qui étaient là pour les amener de temps en temps sur le camp, en disant, "bah voilà ce que ça va être, regardez, pour qu'ils voient les choses. Et, euh, et le 9 mars, donc, on commande 40 bus, je crois, qui attendaient sur un parking, et, euh, et on devait commencer le déménagement le matin à 9h et on voit tous les gens du camp qui sortent avec les sacs, avec toutes leurs affaires prêts à partir dans les bus donc on se dit super, on va gagner, ils vont déménager ils vont enfin avoir des bonnes conditions et là, le commissaire empêche les bus de partir il empêche le déménagement et quand je vais le voir, ils me disent appelez la préfecture, j'appelle la préfecture oui, vous n'avez pas fait passer la commission de sécurité sur le camp <rire> je lui dis, bah, attendez euh, les services services ouais, oui. dit, que ça s'assimile à l'énergie d'accueil des gens du de voyage, donc il n'y a pas de commission de sécurité. On dit oui, ça c'était vrai qu'on c'était des tentes, mais comme effectivement on avait prévu 500 tentes de 5 places, et comme il y a eu une tempête euh, au bout de, quand ils avaient planté 120 tentes, il y a eu une tempête qui a tout arraché, et bien, MSF a fait, a rentré en fabrication, a fait fabriquer des petites cabales de bois, des, ce qu'on appelait des chelteurs, ça reste dans la tête de tout le monde des chelteurs, euh, et donc on a monté des shelters sur le camp, euh, il y avait 380 je crois au total euh, des, des shelters. Il dit donc comme c'est des baraques en bois, bah, c'est maintenant un équipement recevant du public. Donc vous devez avoir une commission de sécurité et une commission d'accessibilité. Oh. Mais, mais vous rigolez, ils partent d'un camp où les tentes elles étaient les unes à côté des autres, avec des bras et où il pouvait y avoir le feu qui aurait fait des morts en, en deux temps, trois mouvements. Euh, ah oui mais, non, commission de sécurité obligatoire. Bon, j'appelle le cabinet du ministre, j'ai le directeur du cabinet, on s'engueule au téléphone. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il allait être nommé préfet après chez moi. Mais c'est pas grave au moins, on s'est mis, mis au diapason. Euh, peu de temps après d'ailleurs. Mais euh, Et puis lui, j'ai su par la suite pourquoi il était à cheval dessus, c'est parce qu'il a été préfet dans Seine-Saint-Denis et qui a eu un jour le feu dans un hôtel avec des, des familles en difficulté qui étaient mises là, et il est allé constater. Après, il a vu des corps d'enfants de 11 ans qui faisaient 50 cm parce qu'ils étaient carbonisés, que, ouais, et il s'est marqué à lui, et ça je peux le comprendre, et donc il est marqué par ça, et, et la sécurité incendie ne joue pas du Ok. On a mis au normes. on a fini par le mettre au nord. Je ne l'ai pas mis avant le déménagement parce que c'était impossible, mais on a retravaillé dans chacune des 380 cabanes pour remettre... Des, des panneaux sur les côtés, sur les flancs de chacune des cabanes pour que ça résiste une meilleure au feu comme dans tous les équipements recevant du public on a mis dans chacune des cabanes des détecteurs d'incendie parce que ça nous était imposé, merci Cécile Duflo puisque c'était elle qui avait imposé ça dans les logements je, je plaisante mais, euh, mais voilà on a fait tout ça alors on n'a pas fait l'accessibilité euh, on avait pourtant des personnes euh, des personnes euh, demandeurs de refuge en fauteuil des adultes ou des enfants d'ailleurs, mais on s'arrangeait différemment. Non. Et en fait, pour que débloquer le déménagement, une fois je fais ça, je, je l'avais rarement, j'ai mis mon écharpe et je suis allé devant le commissaire, je lui ai dit « Donnez-moi l'argument juridique qui vous autorise à bloquer les bus sur le parking ». Il n'en avait pas, il ne peut pas empêcher les bus. Ok, il me dit que j'ai pas ma commission de sécurité là-bas, mais les bus ils peuvent aller à la plage. Et donc euh, le commissaire était très emmerdé, il a laissé partir les bus qui sont arrivés sur le camp et on a commencé l'emménagement euh, pendant trois jours comme ça, ça durait trois jours l'emménagement et, et c'est mon plus beau souvenir, c'est de voir ces gamins qui arrivaient sur le camp, qui prenaient un ballon, une raquette et qui pouvaient jouer alors que depuis euh, cinq mois, six mois, ils étaient sur un terrain dans la boue, ils pouvaient rien faire et ils étaient plus au milieu des rats et des excréments mais... Euh, et voilà, ils avaient un minimum de, de dignité On avait, il y avait un, un, un local santé aussi c'est un ancien camp de ferme qu'on avait transformé en, en lieu de, de santé où il y avait les permanences de, de médecins sans frontières, de médecins du monde gynécologie sans frontières, dentistes sans frontières la Croix-Rouge française euh, voilà, il y avait une organisation extraordinaire sur ce camp, qui a duré effectivement un an alors, euh, le ministre est venu euh, l'inaugurer, entre guillemets on l'a ouvert le 11 mars. Et au départ, on a travaillé euh, uniquement avec des bénévoles, puisque je n'avais pas le choix. Mais il fallait des bénévoles jour et nuit. Parce que je ne voulais pas que les passeurs ils, fassent facturer, ils facturent 5 euros la bouche. Je ne suis pas là pour engraisser les passeurs. Ils sont là, mais c ce qu'on met en œuvre nous, euh, ça doit être gratuit pour les personnes. Donc il fallait qu'on soit constamment présent sur le, sur le terrain. Et on a travaillé avec une association bretonne, d'abord, avec Topia 56, que je remets toujours beaucoup, parce qu'ils ont fait un gros travail à ce moment-là. Il y a eu à peu près 6 000 bénévoles qui sont venus travailler un jour, une semaine, un mois sur le camp. C'était aussi une expérience humaine extraordinaire, tous ces bénévoles. Mais ça ne pouvait pas durer très longtemps comme ça, parce que c'est tellement dur, énorme, qu'à un moment, ben, il faut professionnaliser les choses. Et... Euh, euh, au mois de le 30 mai, euh, Cazeneuve vient en tant que ministre de l'Intérieur accompagné des MACOS qui était élu euh, euh, ministre au logement et en fait les, le financement des centres d'accueil d'orientation, c'est le ministère du logement qui est sur ses budgets. Et quand euh, Emmanuel Coss est arrivé nouveau gouvernement, il m'a dit laisse-moi quelques mois, je vais travailler avec le ministre de l'Intérieur parce que c'est avec mon argent qu'il fait ça et donc je veux avoir mon mot à dire et donc je, je viendrai t'aider à ce moment-là. Effectivement, le 30 mai, ils viennent signer une convention de prise en charge des coûts de fonctionnement du camp donc avec une société de, de gardiennage qui sera là 24 heures sur 24, et ils ont pris en charge, pendant l'année de fonctionnement du camp, tous les coûts d'électricité, d'eau, de pétrole, de, de tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le camp. La société de gardiennage, ça représente quand même 6 millions à l'année, c'est pas, pas négligeable. Ils m'ont jamais remboursé les frais d'investissement, c'est-à-dire les 1,5 million que j'ai touché. j'ai juste obtenu 500 000 euros de la communauté la communauté urbaine, euh, à côté, toujours pour les mêmes raisons, parce que ça faisait chez moi, donc les copains étaient d'accord pour me donner sans 000 euros pour les de chez moi. Euh, et puis, voilà, donc on, on, a, on a quand même laissé beaucoup d'argent, ça a marché, c'était très compliqué, c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on n'a pas d'expérience en France d'organiser un camp, on n'a pas un retour sur l'expérience d'ailleurs, des fois on mettait en place des décisions qui ne marchaient pas, on, on, a, on a arrêté une semaine après, mais c'était quand même une, vraiment... Un, un, enfin voilà, tout le monde a fait une dépression quand ça a brûlé ça, ça a créé un vide dans les, on avait scolarisé les gamins dans les écoles de la ville les équipes enseignantes ont pleuré quand, quand les gamins ont dû partir parce qu'ils parce qu ont été placés après l'incendie partout en France et donc il s'est passé des choses entre la population accueillante et la population accueillie qui, qui étaient énormes et je sais pour avoir discuté ici tout à l'heure avec le président de l'intercommunalité ici que, qui a vécu, il a vécu la même chose dans, dans, dans sa commune, quand on est en contact avec ces personnes, quand on casse le fantasme de l'autre, de l'étranger euh, ben voilà il se, noue, il se noue des relations humaines et quand, quand on a affaire à un être humain en face de soi, euh, c'est des choses assez extraordinaires, surtout qu'il y avait beaucoup de souffrance exprimée par toutes ces personnes et que donc ça a été une belle aventure, donc voilà je me suis alors ça a brûlé un an après pourquoi Parce que on a, en fait, quand on a ouvert le camp, euh, le, le 11 mars, là, il n'était plus que 1330. Et pourquoi entre 2500 au mois de décembre et 1330 Parce qu'entre deux, euh, les passeurs ont découvert que les, les Belges et les Néerlandais, ils n'avaient pas protégé leurs ports. Donc en fait, ils passaient par les ports néerlandais, belges euh, et l'Angleterre. Euh, et il en restait 1330 euh, en, en mars. Et quand on a commencé à organiser l'accueil correctement... Les gens qui n'avaient jamais fait une demande d'asile quand ils étaient sur l'ancien lieu innommable, là, ils se disaient, ben, pourquoi alors J'ai eu Yolande Moreau qui est venue faire un, un, un reportage euh, sur, sur le camp. Yolande, je la connais depuis très longtemps, dans sa vie antérieure, quand elle, était en, quand elle faisait son One Woman Show. Je l'avais invitée déjà, c'était dans les années 80, avant ça. Et elle était venue tourner avec euh, son assistante réalisatrice, qui est kurde. Et elle a été, dans les, à l'époque, sur le camp innommable, là, et ils sont allés discuter dans les, dans les tentes, euh, et sans interprète, euh, en direct. Et et demander mais pourquoi vous ne faites pas votre demande d'asile en France En plus, c'était les Syriens, donc ils auraient pu... Et il a regardé en disant, mais regardez dans quelles conditions on nous laisse vivre ici. Vous voulez qu'on demande l'asile dans un pays qui nous reçoit dans ces conditions-là Donc euh, c'était impensable. À partir du moment où on les a mis... Attendez, le camp là-bas, c'était euh, des petites cabanes de bois de 7 mètres carrés, où il y avait 3, 4 ou 5... Qui étaient à 50 mètres de la douche, de, des toilettes et du machin, sur des graviers par de terre. C'est quand même pas le luxe hein, de ce qu'on leur a fait, mais au moins, ils, ils avaient un petit feu à pétrole dans chacune des, dans chacune des cabanes. Au moins, ils, ils étaient au chaud, au sec, et ils, avaient, bah, ils mangeaient trois fois par jour, ils pouvaient prendre des douches, il y avait des sanitaires. Bah, conditions, on avait de la gale, on les voilà avant, il n'y avait plus d'épidémie de gale. On avait des suspicions de tuberculose, il n'y en a plus, il n'y avait plus de rats dans le camp. Enfin bref, on avait soigné quand même les conditions d'accueil. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à demander l'asile. À, à, à, et dès que sur le camp, il y a quelqu'un qui nous dit « oui, oui, je vais, je vais faire ma demande d'asile », il fallait qu'on sorte tout de suite du camp. Parce que sinon le passeur repassait derrière, et puis il allait dire à la personne « non, non, tu ne pars pas, tu restes là, en plus il y a des menaces ». Mais le passage aujourd'hui, aujourd'hui en, en combien, 20, 20 février, euh, on est à 13 ou 14 000 euros, le passage vers l'Angleterre. À l'époque, on était entre 8 et 10 000 euros. Donc quand il y a quelqu'un qui, qui partait du camp pour demander l'asile... Le passeur perdait 8 à 10 000 euros, donc ben, il faisait une pression énorme pour que les gens restent sur le camp, donc il fallait qu'on le sorte tout de suite et qu'on l'amène dans un CAO, euh, s'il y avait des places, et donc ça a été compliqué, j'en ai eu, des fois on les mettait à l'hôtel quelques jours le temps qu'il y ait une place en CAO, qui... mais il fallait vraiment qu'on sorte ces personnes. Et moi j'avais dit, au fur et à mesure que les gens partiraient, je démontrais les cabanes pour réduire la taille du camp, parce que 1500 personnes, enfin 1300 personnes c'est quand même vachement important pour une ville de 25 000 habitants, et donc, j des... on avait décidé, on avait commencé, au fur et à mesure, à partir, à... Enfin, à démonter les... les shelters. Et au mois de juillet, il n'y avait plus que 700 personnes sur le coin. Pourquoi Parce que d'autres continuent à passer vers l'Angleterre. Pourtant. Vous avez beau mettre aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes allé à Calais dernièrement, mais c'est horrible quand on va maintenant. On a des rangées de barbelés à des hauteurs, derrière il y a un mur. C'est un peu comme moi j'étais allé en Tchécoslovaquie en 78. Un peu, ça fait un peu la même impression que, que quand on arrive à Calais aujourd'hui. Mais ça passe toujours. Ça passe pourquoi Je vais vous le dire, c'est parce qu'on fait un contrôle aléatoire des poids lourds. Ils ne peuvent pas contrôler tous les poids lourds. C'est impossible. Il y a tel trafic que s'ils si les contrôlaient tous, il y aurait 40 km de fil. Donc ils ne peuvent pas faire. C'est d'ailleurs ce qui fait pliffer, flipper, pardon, pas flipper, flipper, flipper le préfet, parce que si a Brexit dure, eh ben ils vont devoir contrôler chacun des camions et remplir les fiches euh, et les trucs vétérinaires pour chacun des camions. Et là, ça va être une euh, Voilà, donc c'est pour ça que Brexit, la conséquence du Brexit chez nous, ça va être ça. Mais donc, c'est comme c'est aléatoire, bah si vous avez la chance d'être dans un camion qui n'est pas contrôlé, vous passez en Angleterre. Et quand vous passez en Angleterre, vous faites une photo à cette fille et vous envoyez ça aux mecs qui sont sur le camp. Et tous ceux qui se disaient euh, « moi bon, je, je vais demander l'asile parce que c'est pas possible de passer », ils reçoivent la photo du copain qui est passé, d'ailleurs d'un mois soir qui est passé, et donc ça fait repartir pour un tour. Et moi, il y avait un gars qui, qui était sur le camp, euh, il a essayé de passer 323 fois. Pour vous dire le... Mais oui, parce que les mecs, ils ont, comme ça coûte cher, ils ont emprunté à leur famille. Ils ont, ils ont des dettes, ils se font un honneur de rembourser ces dettes. Ils ne rentreront jamais chez eux... Euh, si, si, enfin, voilà, avec cette dette-là derrière, sans pouvoir rembourser. Donc, ils veulent à tout prix passer pour commencer à travailler là-bas et renvoyer l'argent euh, dans, dans leur famille d'origine. Donc, voilà, c'est pour dire combien ils mettent d'énergie à essayer de passer derrière. Bref, 700, euh, 700 ça tient comme ça jusqu'au mois de septembre. Anne Hidalgo, à ce moment-là, fait la porte de la chapelle en disant Moi, je garde dans cette bulle les personnes pendant 5 jours, charge à l'État après de les, de les prendre en charge. Et bien, du coup, toutes les places de centres d'accueil et d'orientation qui s'ouvraient en France étaient réservées pour Paris. Et Damien, comme il gérait son petite affaire là-haut, bien qu'il n'y avait pas trop d'exigence, ben, on va lui laisser. Ce qui fait que, ben, moi, les, les gens partent, on passe en Angleterre, mais ils arrivent plus vite qu'ils partent. Hein, qui, oui, qu'ils passent. Et, et en plus, euh, enfin, voilà, les gens, euh, l'asile, ils ne partaient plus du camp parce qu'il n'y avait plus de place en sérieux. Donc, le nombre est reparti à la hausse. Et donc, de 700, on est passé à 900, 1000, 1100. Et ils décident de fermer Calais, la jungle de Calais, en octobre, au novembre, euh, juste après. Et là, on en a 300 les afghans qui arrivent de Calais parce qu'ils ne veulent pas partir. Et donc, euh, moi, je repasse à 1500 personnes. Alors que j'avais réduit le nombre de cabane, ils, viennent, ils sont dans les cuisines collectives, ils sont dans des situations de, de vie euh, pas possibles. là, je hurle sur l'État en disant, mais ouvrez-moi des places, c'est pas possible, ça va péter, les tensions commencent à, à naître. En plus, c'est une population kurde et une population afghane. Moi, je ne sais pas si vous savez, moi, je l'ignorais, ils ne s'entendent pas. Il ne faut pas les faire euh, il ne faut pas les faire bien ensemble, c'est historique. Il y a tous les spécialistes des camps du monde, que j'ai vus après, mais pas avant, m'ont dit mais faut, dis, il n'y a jamais un camp dans le monde où vous avez des Kurdes qui vivent à côté d'un camp. Euh, moi, je ne me voyais pas à l'entrée du camp dire « t'es Kurdes, tu passes, t'es pas Kurdes, tu passes pas, c'est impossible de faire ce euh, Et jusqu'au 10 avril, où là, il y a eu, euh, enfin, il y a eu des tensions, c'est monté, il y a eu une étincelle, euh, c'est le cas de dire qu'il y a eu feu euh, au camp euh, le 10 avril, et en quatre heures de temps, le camp a euh, complètement euh, été brûlé. Et là, comme par miracle, euh, on a trouvé 1258 places, je exactement. Je me souviens bien le chiffre, parce que pendant 4 jours, on était sur le pont euh, dans 4 gymnases différents, on avait mis les personnes quand le camp avait brûlé. Et l'État a bah, ouvert 1258 places en 4 jours de temps. <rire> comme quoi, ils auraient oui. pu mourir avant. Euh, oui. Et depuis, c'est la guerre, euh, puisque alors c'était en pleine élection euh, présidentielle, hein, puisque c'était le 17 avril, je crois, l'élection présidentielle de 2017. Donc il n'y avait plus de gouvernement, j'ai attendu que Gérard Collomb soit nommé, que le ministre de l'Intérieur soit nommé, et quand Gérard Collomb était nommé, j'ai appelé deux heures plus tard le ministère pour avoir un rendez-vous. Il m'a dit ah, vous êtes le premier J'ai dit oui mais c'est urgent, donc euh, j'ai besoin d'un rendez-vous rapidement. Il ne m'a reçu mois de. En mai, ça, il m'a reçu qu'au mois de septembre, 18 septembre, dans un entretien qui a duré trois quarts d'heure, qui était le plus horrible entretien que j'ai eu avec un ministre de l'Intérieur, et j'en ai vu quelques-uns quand même, depuis 18 ans maintenant. Je résume son propos et je cite ces mots. Ouvrez les guillemets. On va leur faire passer l'envie de venir chez nous. Fermez les guillemets. Là, la politique que le ministre de l'Intérieur compte mettre en œuvre. C'est d'ailleurs ce que la loi Asile-Immigration a, a fait. Parce que, on prolonge les durées on essaie de dissuader les gens de venir parce que vous allez rester en prison non plus 15 jours, mais 115 jours. Ça sera de la visioconférence pour, pour expliquer le cas. Enfin bref. Vraiment, on a, compliqué, on a compliqué, on a rendu difficile, mais je ne pense pas que ces gens qui fuient le terrorisme, 15 jours ou 115 jours euh, dans une prison en France, ça changera euh, leur, euh, leur volonté de, de venir passer ou enfin. pas. Bref, j'ai eu aucun échange euh, fructueux avec lui, on a jamais, il n'a jamais prononcé le mot « accueil » d'ailleurs. Il, il m'a dit, et là je me suis mis en colère, il m'a parlé de cet accord avec la Libye qui commençait à mettre en œuvre, et c'était avant que si CNN ou si BS, je ne sais plus, euh, euh, dénonce euh, ce qui se passait en Libye euh, avec les réfugiés qui arrivaient dans ce pays et donc les conditions de vie dans lesquelles, euh, dans lesquelles ils étaient reçus et, euh, et là je me suis mis en colère parce que moi je les connaissais parce que j'avais eu des témoignages de ces chercheurs de refuge chez moi et j'ai dit mais vous savez ce qui se passe quand ils arrivent en Libye mais qu'est-ce que vous en connaissez est -ce, que vous a, est ce que vous avez discuté et non il tenait son truc il n'en demandait pas on est parti de cet entretien fâché euh, et puis voilà. Et depuis, donc, ils refusent de, euh, il refuse de faire des structures d'accueil sur le littoral, là-haut, en disant l'appel d'air, le point de fixation. J'ai beau leur dire que l'appel d'air, en fait, il s'appelle Angleterre. C'est pas une structure d'accueil qu'on met en place qui, qui fait un appel d'air, c'est l'Angleterre qui fait l'appel d'air. Puisqu'ils viennent là où il y a des lignes de ferry qui les apportent en Angleterre. Donc il faut bien à un moment se rendre à l'évidence et arrêter ce discours... Parce que, parce que le ministre de l'Intérieur s'en fout mais finalement quand il y a, comme moi ce matin 550 ou 600 personnes qui sont dehors dans la ville ben c'est pas le ministre de l'Intérieur qui est emmerdé, c'est le maire et c'est les habitants de la ville où rien n'est organisé donc à un moment ben, le maire il doit, prendre, il, doit, il doit prendre ses responsabilités, il y a des choses extraordinaires qui se passent sur le terrain et c'est cette histoire que j'ai envie de raconter avec les élus volontaires, volontaristes qui, qui s'engagent autour d'accueil et d'accueil inconditionnel, c'est à dire qu'on moi, dans ma ville, c'est aussi pour ça que les habitants n'ont jamais manifesté, jamais fait de pétition quand on a organisé le camp, c'est que personne ne dort dehors. Parce que c'est pas normal que chez nous, en France, il y ait des gens qui dorment dehors. Moi, quand on me dit, ah ben bah, tiens, on a repéré quelqu'un qui dort dans sa voiture, on va tout de suite la voir, on trouve une solution immédiate, on va à l'hôtel et après on, on, on, on trouve une solution de logement, mais on ne laisse pas les gens dehors. Et donc, personne ne dort dehors, que ce soit des SDF ou que ce soit des gens de passage ou des gens... Des, des, des gens locaux, des, des habitants, ils ne dorment pas dehors. Et, et dans cette association, on parle d'accueil inconditionnel, parce que c'est cette bagarre-là qu'on veut mener. C'est mieux quand l'État est avec nous, parce que c'est sa responsabilité et ses prérogatives. Mais quand l'État n'est pas là, on peut quand même faire des choses. Et on veut montrer dans cette association des villes qui se sont débrouillées, de faire un recueil de fiches de bonnes pratiques de ces villes qui ont organisé des choses, et de travailler ensemble. Alors quand l'État est là, je vous dis c'est mieux mais les villes et les associations parce que c'est indispensable et quand on a ce triptyque-là qui est réuni, les choses se passent merveilleusement bien partout en France et c'est ce qu'on veut impulser, le rapport de force qu'on veut créer aussi avec l'État. Aujourd'hui, non seulement il y a des petits villages qui sont avec nous dans cet asso, il y a des grandes villes, il y a Metz par exemple, il y a Lille, je ne sais plus, il y a Nantes qui arrive, il y a le conseil régional d'Occitanie, le conseil régional Pays-de-Loire aussi qui arrive, centre-pays-de-Loire, donc voilà, ça commence, à, ça commence à bouger et je pense qu'on arrivera à un moment à faire cette groupe de pression, de lobby sur le gouvernement mais aussi dans l'opinion publique pour changer le regard de l'accueil en France parce qu'on n'a pas un problème migratoire, on a juste un problème d'accueil.